J'appelle mon premier invité du soir. Il s'agit d'un jeune blogueur qui a eu l'idée géniale d'aller passer une nuit chez les candidats au municipal. Ouais. armène Lecos, bonjour. Je, je vous en prie, vous pouvez déposer votre petit sac à dos. Vous êtes venu en stop, c'est ça Je suis venu en stop, oui. D'où D'Arras. De... <rire> ah oui, quand même alors, vous, vous avez euh, déjà rendu visite à une trentaine de candidats, de gauche, de droite Toutes les couleurs politiques, oui. Et alors, lesquels sont les plus accueillants <rire> bah, a, Ça dépend pas de la couleur. Oui, mais est-ce qu'il y, est qu y a un parti qui vous accueille quand même qu'il mieux que les autres Non, non, vraiment, euh, ça dépend euh, ni de la couleur, ni de la taille de la ville, euh, ni, euh, ni d'autre chose. Donc euh, je suis accueilli bien partout en général. Alors, comment... Ceux qui acceptent, ils m'accueillent bien. Comment ça se passe Vous arrivez à quelle heure Vous venez euh, à l'heure de l'apéritif euh, vous, euh, vous les rencontrer avant Comment ça se passe bah, en général, euh, j'arrive euh, le, euh, le soir, euh, en début de soirée, ouais. et, euh, et ils m'accueillent chez eux. Euh, alors soit en mairie, et puis on va chez eux ensuite, soit euh, directement chez eux. Et en euh, effet, on prend... Euh, L'apéritif ensemble. Vous et dormez là-bas. Ouais, et je dors là-bas. Ah ouais, ouais, les deux défis que je me suis lancé sur le, ce Tour de France, c'est de le faire en stop et de me faire héberger chez les candidats. Donc c'est un peu le « j'irai dormir chez vous ». Mais vous les prévenez avant ou pas Ils sont prévenus ils sont prévenus. Et alors, comment vous faites Vous commencez à l'apéritif, vous vous attaquez tout de suite sur le programme Ou vous leur demandez comment... C'est d'abord quand même. Bien sûr, ça va de soi. En fait, les questions que je viens de leur poser, ce n'est pas forcément sur le contexte local chez eux. C'est sur la démocratie en général, mmh. parce que j'ai l'impression qu'on est dans un système qui fonctionne plus bien du tout et, euh, et qu'il y a un autre système à inventer. C'est là-dessus que je leur pose des questions. Donc, assez vite, je rentre en matière en leur demandant comment, euh, d'après eux, la démocratie fonctionne ou dysfonctionne. Euh, ensuite, je leur pose une deuxième question. C'est comment est-ce qu'Internet et le numérique et toute cette société de la connaissance qui est en train de changer la manière dont dont on s'informe, dont on communique les uns avec les autres, comment est-ce que ça, d'après eux, ça peut changer la politique euh, et ça peut euh, changer la démocratie et, euh, et la troisième question, en fait, ce pas vraiment une question, mais... Euh, je sors une feuille blanche et je leur demande euh, de redessiner euh, un système idéal d'après eux hum. pour voir euh, un peu l'idéal démocratique qu'ils ont euh, au fond d'eux. Et alors, vous avez de, de beaux dessins, vous avez et des, de beaux euh, dessins. des choses assez. Euh, et, et, et tout ça, ça tient euh, pour, pour tout le dîner, en fait, ces, ces trois, ces trois choses-là Oui, ouais, hum. ouais, en fait, je me déplace avec une petite caméra, euh, un micro, et, hum. euh, et donc j'enregistre tout euh, hum. et, euh, et, et je dessine ça avec eux. En général, ça prend la soirée. Il y, y en a certains, ouais. on a parlé jusqu'à 3h du matin. C'est euh, ah oui. intéressant. Euh, ouais. Mais vous ne parlez pas de choses personnelles. C'est uniquement... Euh... Ben en fait, c'est aussi pour ça que j'ai voulu aller chez eux, c'est que ouais. ça dépasse le, euh, dire le vernis d'une communication de campagne trop classique. Ouais. Là, on est quand même euh, plus presque dans une relation amicale qui peut se construire avec certains, hein, pas avec tous. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, voilà, ça, ça dépasse simplement la discussion politique. Et parfois, c'est aussi qu'est-ce que c'est que d'être maire euh, ouais. Et je m'aperçois à quel point c'est pas forcément évident. Vous voulez filmer aussi Oui. Fil vous n'avez pas justement l'impression qu'il y a une de mise en scène aussi, de leur part. Ils savent exactement que tout ce qu'ils diront se retrouvera sur le net, sur votre blog. ouais bien sûr. Mais en fait, ceux qui veulent rester Langue de Bois, euh, le reste. Euh, oui. et, et ceux qui, euh, au contraire, veulent... Euh, en livrer un peu plus euh, ça dépend aussi de la taille des communes dans, dans des communes très grosses les, les maires et les candidats en général sont assez euh, habitués à, à, à avoir des gens en face d'eux qui les, leur posent des questions comme celle-là alors que dans les petites communes c'est beaucoup plus à bâton rompu Alors justement euh, dîner je comprends mais dormir pourquoi <rire> Ben, Est-ce que ça apporte de plus le petit-déj ah, ça, ça apporte le petit-déj, non En fait, ça apporte aussi que euh, je voulais voyager à moindre frais. prouver oui. aussi que c'est possible ah oui, de voyager ça, en euh, fait. Sans... Non, mais c'est une, de une, une des raisons, c'est. Euh, voilà, hum. de... Et puis, sinon, il ne m'aurait pas forcément invité à dîner hum. ou euh, à 23h30, euh, sur le, au milieu du plateau de Mille Vaches, il n'y a pas forcément d'hôtel hum. hum. ou d'auberge de, <rire> de, voilà, de, de jeunesse. Et à Paris, vous allez le faire Vous allez solliciter les candidats À, à Paris, alors j'ai déjà fait. Beaucoup de rencontres en région parisienne et, mmh. euh, et j'ai sollicité les candidats parisiens. J'ai rencontré déjà le candidat Europe Écologie-Les Verts, oui. qui s'appelle Christophe Najdowski. Rencontré, et je devrais rencontrer bientôt Anne Hidalgo et oui. aller dormir chez Anne Hidalgo. Oui. chez Anne ouais. euh, Pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse, mais c'est encore Ce sera un moment de grâce, quoi qu'il arrive, <rire> qu arrive. Ce sera un moment de grâce avec elle. Merci beaucoup, Armelle et merci...